Esperuzi, bonjour Salut Dédé, dis-moi, j'ai un gros problème de rats dans mon quartier. Ils insultent les mères, ils crament les bagnoles, ils font des braquages à main armée, ils viennent te piquer ton argent au distributeur, ce genre de choses quoi. Est-ce que tu pourrais m'aider s'il te plaît Scream Dédé, c'est pour toi Ouais j'arrive Dédé. Euh dis-moi, quelle est la race Euh.. Le... Je crois que le nom de l'espèce, on appelle ça de la rac. Kai mais je suis pas sûr et c'est vraiment des rats énormes. Ah non, là je peux rien faire. C'est une espèce protégée. Malheureusement. Ah d'accord. Espernuisible bonjour. Salut. Comment faire pour devenir un dédé Tu veux être un dédé Mais c'est pas possible. T'es méchant. Sinon il faut que tu me prouves le contraire. Parce que je suis ton père. Toi, mon père! Allez, bonne nuit, Expert Expernusi, bonjour! Salut TD! J'avais une petite question! Là, dans mon métier, je suis souvent sous les lits et j'aurais voulu savoir si je risque de me ramener des punaises de lit si c'est infecté. Ton métier, c'est d'être sous les lits? Oui, mon métier, c'est clown sous les lits. Je suis là pour faire peur aux enfants. Ah oui, t'as des risques d'en avoir, ça c'est sûr avec le métier que tu fais. Et franchement, je te souhaite que tu en aies, parce que j'aime pas du tout ton métier. Ah, je vais demander une prime de risque à mon patron alors. Hein. espère nous bonjour. Ce que je veux, c'est que vous partout, vous vous abonniez en cliquant là, parce que c'est notre projet. Allez, manu, manu, manu, Quoi on va y aller là. Non non non non, et cliquez là pour voir d'autres vidéos. Hein Je t'assure, ils ont peur. Là. Mais non mais non, pas du tout. Ah Allez, abonnez-vous. En marche. Désolé hein. En marche, abonnez-vous.